La population mondiale est passée de 1,6 milliard d'habitants en 1900 à 7,8 milliards aujourd'hui en 2020 et devrait atteindre, selon les projections de l'ONU, 9,7 milliards en 2050. C'est en Asie que se trouvent aujourd'hui les pays les plus peuplés du monde, comme la Chine et l'Inde par exemple. Cette forte croissance est-elle uniforme Autrement dit, cette croissance de la population est-elle la même partout dans le monde En fait, la croissance démographique est très différente selon le niveau de développement. Elle est très forte dans les pays les plus pauvres, comme en Afrique par exemple, car la natalité reste très importante. A l'inverse, dans les pays développés, la transition démographique est achevée, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord. La natalité et la mortalité sont relativement faibles et la population augmente peu, voire diminue. La population est vieillissante. Il faut dès lors répondre à des besoins différents. Avec la croissance démographique, les besoins en écoles, en hôpitaux et en emplois augmentent dans les pays en développement. On assiste également à une forte urbanisation, ce qui pose souvent des problèmes de pollution. Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche toute la planète. Il est particulièrement important dans les pays développés et pose de nombreux problèmes, comme les besoins en services de santé pour les plus âgés ou encore le financement des retraites.